Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux éclaircir une confusion fréquente et dangereuse. La colère n'a rien à voir avec la rage. La seconde est une version escaladée, contaminée de la première. La colère est saine et augmente notre bien-être. La rage rompt les relations et diminue notre estime de nous-mêmes. Et la rage risque d'apparaître lorsqu'on utilise mal ou pas sa colère. En formation de groupe ou en session individuelle, lorsque je dis une phrase en incarnant la colère, les personnes en face de moi me disent en général « Non, mais là, euh, t'es pas en colère. » Bon, j'ai été comédien professionnel pendant 8 ans, mais après tout, ça remonte. Et peut-être que j'ai perdu en compétence. Donc, je refais un essai. Et je dis par exemple, avec un ton très ferme, le visage quelque part entre neutre et fermé, le corps droit et les abdos serrés, « Tu ne m'as pas envoyé les informations que tu m'avais promises et cela m'empêche d'avancer. » « Je suis en colère parce que j'ai l'impression que tu ne respectes pas mon travail. » Rebelote, j'ai droit à... Mais non Aurélien, t'es pas en colère, tu as l'air beaucoup trop calme. » Quand on est en colère, on est beaucoup plus en tension, euh, le visage le montre beaucoup plus, euh, les mains se serrent, souvent t'as les épaules qui se tendent, et surtout, surtout, on se met tout de suite à parler plus fort. Pour beaucoup de gens, en effet, élever la voix, c'est le signe numéro un de l'émotion colère. La croyance, c'est que gueuler un bon coup, c'est un moyen efficace de lâcher la soupape et de baisser la pression. Et aussi, c'est un moyen efficace de se faire entendre. Eh bien, checkons ces deux croyances. Commençons par l'idée qu'élever la voix serait utile pour relâcher des tensions. Soyons concrets. Imaginez que quelque chose ne va pas dans votre sens, ou que quelqu'un a fait une chose à l'origine de votre colère. Vous visualisez la scène Bon alors imaginez maintenant que vous commencez à parler plus fort, à monter le volume. Vous n'êtes pas encore à crier, mais vous n'êtes déjà plus dans votre voix normale. Avez-vous l'impression que les tensions ont diminué En fait, vous en avez probablement rajouté. Vous avez maintenant des tensions dans la nuque, sur les côtés du cou, probablement aussi dans les mains et dans les épaules. Peut-être même que vous avez mal à la gorge, aux cordes vocales, et que vous avez du mal à respirer. Donc non élever la voix ne sert jamais à diminuer les tensions. Ce qui va nous apaiser, c'est d'obtenir que l'autre fasse ce que nous voulons ou qu'il arrête de faire ce qui nous percute dans nos frontières. Rappelez-vous, c'est dans l'épisode 1 de cette série sur la colère. Je vous expliquais que cette émotion est faite pour nous indiquer que quelque chose ou le comportement de quelqu'un est en train de rentrer dans notre périmètre, de nous empêcher de... Et qu'elle nous donne l'énergie pour justement rétablir notre périmètre, notre zone de confort. Mais justement, c'est la deuxième croyance. Peut-être qu'élever la voix nous permettrait d'obtenir plus rapidement ce que nous voulons des autres. C'est la seconde croyance sur la rage, la croyance escaladée. Si je crie un bon coup, je vais me faire entendre et ils vont finir par comprendre. Factuellement, si vous montez le volume, la personne en face de vous va bah, effectivement avoir les tympans qui vont vibrer un peu plus fort. Mais en général, elle n'avait déjà pas eu de problème à vous entendre la première fois. Ce que vous voulez, ça n'est bien sûr pas vous faire entendre, ni même vous faire comprendre. Ce que vous voulez, c'est que la personne fasse quelque chose. Et la question, c'est bien sûr, est-ce que crier va être efficace pour que quelqu'un passe à l'action dans votre sens Imaginez cette fois, une seconde. Quelqu'un qui est en train de s'adresser à vous avec un volume supérieur à la normale et donc souvent avec le visage déformé par cet effort. Est-ce que vous avez l'impression que vous serez enclin à faire ce qu'il est en train de hurler Et même si vous le faites juste pour arrêter la scène, est-ce que vous n'allez pas vous sentir frustré, humilié, insulté même Écoute de votre relation future, est-ce que vous n'allez pas tout faire pour éviter cette personne qui hoche le ton si souvent est-ce que vous n'allez pas éviter d'échanger avec cette personne vos idées, vos émotions, vos envies Peut-être même que la seule chose que vous allez chercher à faire avec cette personne, ben ce sera de vous venger. Vous pensez toujours que monter dans les tours, hausser le ton, gueuler un bon coup, envoyer une soufflante, ce soit une bonne idée Encore une fois, tout ce que je vous décris aujourd'hui, ça n'est plus de la colère, c'est déjà de la rage. Dans la première, je vise un comportement de la personne en face de moi et donc je ne me mets pas au-dessus de cette personne. Dans la rage, au contraire, je fais comme si j'avais plus de valeur que la personne en face de moi, je me mets en plus, moins. hausser oh, le ton, c'est déjà commencer à rabaisser l'autre. Une Dernière chose, il n'y a pas loin de gueuler un bon coup à taper du poing sur la table. Certains d'entre nous utilisent cette expression comme l'image de imposer son point de vue encore une fois se faire entendre mais en réalité ce qui se cache dans cette expression c'est le niveau suivant dans l'escalade de la rage la violence physique lorsque nous commençons à élever la voix nous devons réagir tout de suite pour revenir à ce que nous voulons et pour faire une demande claire j'y reviendrai dans l'épisode de la semaine prochaine sinon notre frustration va augmenter et le risque, c'est que face à notre apparente impuissance, nous montions un degré de plus dans la rage. C'est le moment où les documents ou les mains euh, cognent sur les tables, le moment où les crayons cassent, les portes claquent, euh, les objets volent. Nous sommes tellement enfoncés dans la rage que nous ne trouvons plus les mots et que nous pensons que ces actions vont faire comprendre aux autres ce que nous ressentons. Évidemment, tout ce que nous allons obtenir, c'est une escalade. Parallèle en face, soit dans la rage, soit dans la terreur, avec en plus le risque évident de dommages physiques, soit parce que, sans faire exprès, un carreau cassé, un objet jeté, une porte balancée vont blesser quelqu'un, soit encore plus grave, parce que nous allons passer aux violences physiques directes. Donc, si vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à revenir à un comportement acceptable, prenez congé. Reportez la discussion, sortez de la pièce et allez utiliser votre adrénaline ailleurs, dans une autre activité physique, sans danger potentiel. Par exemple, allez courir plutôt qu'aller couper du bois. La semaine prochaine, je vous montrerai comment utiliser tout de suite notre colère pour faire une demande et pour obtenir ce que nous voulons en restant en plus-plus, ce qui va instantanément faire disparaître notre colère. Si elle escalade et devient de la rage, c'est parce que nous ne l'avons pas utilisée à bon escient, au bon moment. C'est notre responsabilité, pas celle des autres. J'espère que vous voyez plus clairement la différence entre la colère, utile et, bénéfice, et bénéfique, et la rage qui coupe les liens et est dangereuse. C'est pour éviter la rage que tant de personnes bloquent leur colère et préfèrent dire « je suis agacé, contrarié, stressé ». En fait, ils sont en colère et un jour, sans comprendre, ils exploseront dans un accès de rage incontrôlé. Alors prenons soin de nous et de nos colères. Elles sont inévitables parce que nous ne pouvons pas vivre seuls et que les autres régulièrement rentreront trop loin dans nos frontières. C'est OK d'être en colère, c'est OK de le dire, il faut juste en faire quelque chose tout de suite. Une spéciale dédicace. Si vous êtes une indépendante, freelance, entrepreneuse, que vous avez des difficultés avec la colère, et que vous voulez apprendre comment elle peut être une magnifique énergie au service de votre business, prenez rendez-vous. Je vous offre une heure de mon temps pour discuter de vos difficultés et vous proposer des solutions pratiques. Donc cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo et au plaisir de vous rencontrer.